Nico. Ouais. Tu nous dis où on est euh, Donc on n'est pas dans une école de musique, on est à la. la presbytère. La à aussi, ouais, non. <rire> euh, on est à la Maison Homel. Donc celle-là, elle est célèbrement connue. Euh, donc on vient de démarrer, on vient de rentrer. On va essayer de voir ce qu'il y a. Apparemment, il y a deux trois trucs sympas à voir. C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Voilà. Allez go. Comme on peut voir, une maison en piteux état. Donc on va pas s'aventurer là. Moi, je redescends. Ouais alors elle visite. Ouais pas mal pas mal celle-là. Donc euh, on a commencé par l'étage. Euh, on pensait être déçu et puis en fait euh, en descendant mais c'est encore mieux. Voilà. Donc c'est maison squattée. Euh, pareil encore contraste entre euh, vieux mobilier et plus neuf. Euh, L'homme était vraiment amateur de peau. Donc ici c'est du renard. Euh, apparemment il aimait aussi les chapeaux. Et donc voilà, donc on n'en sait pas plus sur cette maison. Bien sympa à voir. Bon, bah, à la suite pour un prochain épisode. Salut